Hey Salut à tous, c'est Zanzag J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque le timelapse bah, que je vais vous présenter aujourd'hui euh, s'est déroulé sur une période de 2 ans. Alors bien sûr, euh, pas, vous n'allez pas me voir construire, hein, j'ai pas construit pendant 2 ans. Euh, c'est basé sur des sauvegardes, donc euh, différentes sauvegardes du serveur sur lequel je joue actuellement. Et donc le sujet d'aujourd'hui, sera, ce sera la ville de, de Comence, la construction de la ville de Comence, qui est la première ville, justement, de mon serveur. C'est une ville que vous avez déjà pu voir plusieurs fois, puisque l'épisode de la Maison de Guipafienne bah, s'est déroulé euh, sur place, dirons-nous. Euh, donc voilà, voilà. Il faut savoir que tous les, les, les constructions ont été réalisées euh, donc, euh, en survie, euh, et les terraformings ont été faits en créatif, bien sûr, hein. Euh, Je suis pas fou non plus, <rire> mais ils ont été faits à la main par contre. Voilà, voilà. Bon, Je vous laisse avec la vidéo. <rire> Allez, salut